Pas vraiment le temps de s'amuser Normal on est là pour s'améliorer Pour y arriver On s'entraîne sans répit Et salut à tous ces astraliens, c'est Gabriel, et oui je me suis fait couper les cheveux, donc euh, ça, ça fait un peu bizarre, mais voilà, c'est ma coupe habituelle, voilà, bon, je vous présente aujourd'hui ma chaîne TikTok, qui s'appelle Astral 14 où je fais pas mal de diaporamas, euh, Yu-Gi-Oh, euh, voilà, euh, je vous montre un peu tout ce que je fais, hormis euh, toutes les vidéos que j'ai mis sur YouTube. Voilà. Pour l'instant, j'atteins pas les... les mille vues, mais presque. Hein. Sur certaines vidéos, j'atteins presque les 1000 vues. Donc, si vous voulez vous abonner, c'est Rémi Romand, voilà, tout simplement, comme mon prénom, ou TimastralUguio14, tout simplement. Allez, sur ce, je vous laisse... Je vous à plus et je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde! Hey! Hey! Le pouvoir est en toi! Nous, toi, moi! C'est pour la victoire qu'on se bat! Cool. Tu seras le meilleur! Un jour, on s'en souviendra! Oh. Maintenant, passe à l'action! Et tu prêts à jouer? Des qui tu veux, quand tu veux, dans le monde entier! Allez. Tu veux tenter ta chance? Fais bien rouler les l'aider!